Je m'appelle Philippe Delay, je suis technicien au volaille fermière de Loé depuis 1985. Ouais, ma fonction, bien fonction première, bien sûr, c'est d'être technicien. Je fais partie de l'équipe Cher et, et poule pondeuse. Et en plus, j'ai une responsabilité au niveau des, des plantations depuis quelques années. Et euh, en fait, c'est moi qui, qui encadre un peu les projets, avec l'aide de Philippe Guillet de la Chambre de Culture, les, pro les projets de plantation lorsqu'on construit un nouveau bâtiment. Il y en a qui ont mis des fruitiers. En bon, sachant que les fruitiers, on en met quand même de moins en moins pour des soucis de, de coût déjà, ça coûte cher. L'origine de, de la démarche Loué est, est très ancienne. Hein. Euh, dans les années 58-59, à l'époque, il y avait un marché sur Loué hein, qui était très typique de volailles, volailles fermière. Les éleveurs euh, amenaient leurs volailles sur le marché, les vendaient. Il y a eu toute une, euh, toute une réflexion sur le, la mise en route d'une filière. Et à l'époque, les éleveurs avaient des, des étables où ils dé, démarraient les, des poussins. Ils les élevaient il les faisait sortir, et déjà à l'époque, ils s'étaient aperçu que les volailles sortaient beaucoup dans les vergers. Donc le lien entre le poulet et le verger était déjà assez euh, ancré. Au fil des années, de le, il y a un planning qui s'est créé. Euh, la personne à l'époque, M. Vaugarny, qui était responsable un peu de la production, euh, a commencé à faire des, des petits bâtiments de 100 m carrés, 200 m carrés, toujours près des vergers, et tout de suite, ils ont senti un, un, un aspect très fort de, de la plantation avec le poulet. Hein, L'occupation du terrain, les sorties, par rapport à la journée donc c'est devenu un outil important pour, le, pour la production et les premiers bâtiments qui ont été créés en 400 mètres carrés ont naturellement été euh, implantés dans des vergers hein, donc ça euh... et au fil des années bah, bien sûr avec un bâtiment euh, c'était simple après la fin qu'on a fait plusieurs bâtiments on a on s'est déplacé un peu par rapport à la ferme mais là on est obligé de, de créer carrément nos plantations euh, dans un premier temps naturellement on a continué à planter des arbres fruitiers après pour des raisons de temps, de manque d'expérience de taille et puis de maladie, on s'est dirigé vers les arbres forestiers, donc la, alors les arbres isolés forestiers, la haie champêtre, la haie champêtre chez nous est quand même apparue il y a à peu près une vingtaine d'années, euh, alors composée de différentes euh, essences, et euh, je dirais c'est un peu tout ça qui a fait que la plantation euh, a cheminé tout doucement au niveau des élevages. Hein. Mais c'est un lien très fort pour nous, l'arbre et le poulet. Et en fait, aujourd'hui, lorsque nous avons un, un nouveau candidat, automatiquement, il y a déjà une petite, une petite enquête de personnalité de l'éleveur, de futur éleveur, qui est, qui est pris en compte. Mais on leur fait sentir que dans, le, dans un projet loué, il y a le bâtiment, bien sûr, mais il y aura tout de suite des plantations à côté. Donc il y a une réflexion qui est déjà donnée dès le début. Je ne pas aux éleveurs, aux futurs candidats. Il faut absolument qu'ils qu intègrent la plantation. Un, un nouvel éleveur a vraiment décidé de faire le projet avec nous. Euh, y a un, on on l'encadre sur beaucoup de points. Sous le permis de construire, on a un collègue, qui est Bruno Hu, qui s'occupe des projets permis de construire, qui fait la, la démarche administrative, les photos, le lien avec l'architecte. Et après, derrière, on a une équipe euh, alors, composée du technicien de secteur, de moi ou de Philippe Guillet. Et on va carrément sur le terrain, avec les plans du permis de construire, pour aménager le, le, le projet. Alors, ça, bien sûr, on commence déjà par... Les, par euh, prévoir tout ce qui, ce qui est important dans le parc, hein, donc le, soit l'option d'arbres isolés, de, de, de bosquets, d'arbres fruitiers, des linières, mais on voit aussi tout l'accompagnement au niveau de, de, des, des abords du bâtiment. On ne se contente pas de planter que dans le parc, on plante aussi, on conseille au niveau des chemins, de l'accueil. On a quand même une production qui fait appel à la qualité, donc on a des visiteurs, il faut avoir une image de qualité. Donc les abords des bâtiments, le chemin, les corps de ferme, ce sont des critères aussi que nous on travaille. Et lorsque le projet Avance, que le bâtiment est construit, il y a toute une démarche aussi pour apprendre à planter. Il ne suffit pas de livrer des arbres dans des sacs. Nous, on a un système de parrainage. Un éleveur a un parrain qui a déjà planté, donc il va déjà voir chez le, le, le parrain comment ça pousse, comment ça a été planté, si c'est possible. Et puis autrement, on a un système de formation euh, qui se roule sur 3-4 jours où on les, on les amène en stage à réfléchir à leur futur métier, niveau technique et aussi sur la plantation, là on constate carrément une journée entière, une journée de terrain, une journée pardon, une journée le matin en salle, pour bien, bien expliquer, échanger dans la salle avec tous les futurs candidats, et une après-midi entière sous le terrain pour aller sur un site où les aménagements ont été réalisés, où, euh, avoir un cas concret, pour bien montrer ce qui se passe, comment ça va, les résultats qu'on va avoir au bout de plusieurs années, pour euh, vraiment euh, sensibiliser les dès le début. Donc ça, c'est la partie stage, je dirais stage, euh, première partie. Et après, on organise aussi des journées de plantation pour montrer à planter. Planter, on ne sait plus planter. Planter des petits arbres, des grands arbres, des arbres fruitiers. Et dans la, dans la suite, au bout d'un an, on les invite aussi à venir euh, à des journées de formation pour tailler. Ça, c'est obligatoire. C'est des stages qu'on qu euh, qu aime bien, euh, je dirais, euh, que les éleveurs participent. Et puis, par la suite, ils sont invités aussi. Euh, lors des, des, des années qui suivent, à, à participer à ces journées pour voir l'évolution et surtout continuer à tailler. Il faut savoir que planter un arbre, c'est pas trop compliqué. Le suivre et le conduire, le tailler pour donner une forme qui soit intéressante, là c'est un peu plus dur. Et si on n'a si pas cette approche euh, technique et professionnelle de la haie, ça ne sera pas beau autrement. On aura des haies qui vont être tous des arbres qui vont mal poussés, mal, mal conduits, mauvaise forme et on sera déçus. Donc ça c'est un point fort chez nous. Dans les aménagements qu'on leur, qu leur propose aux éleveurs, on a un modèle de base et après, euh, je dirais, pour que ça soit bien vécu, l'éleveur, on lui donne le choix de choisir. Déjà, dans le choix des végétaux, hein, dans la, la hauteur des végétaux qu'il veut, dans les aménagements, il ne fait pas que de subir, il va vraiment, euh, comment dire, choisir ses végétaux ensemble, on va lui expliquer, soit à partir de photos, ou soit à partir des visites qu'on a fait ensemble avant. Euh, voilà, si on fait ça, ça va donner ça. Il y a certains éleveurs qui ont de la fibre très, très fruitier, donc ils mettront un peu plus de fruitier. Quand je dis fruitier, c'est pommier, principaux pommiers, cerisiers, pruniers, un peu de poirier. Donc là, et ensuite, on rajoute souvent des, des arbres forestiers, Alors, soit en isolé ou en bosquet. Mais en, en fait, ça dépend un petit peu du, du souhait de l'éleveur, s'il veut des fruits, s'il veut faire du bois de chauffe, s'il veut faire du, du bois d'œuvre. Et puis il y a certains éleveurs qui font un placement, c'est-à-dire voit maintenant des éleveurs qui réfléchissent sur du long terme et qui disent de toute façon on a, on a pratiquement 2 hectares pour les poulets, 6 hectares pour les poules, on a l'espace, autant l'occuper, sans que ça pose problème quand même pour le foin hein, ou pour le, pour, le, pour le pâturage pour les bovins. Euh, et donc il euh, y a quand même une réflexion euh, intéressante et en fait c'est l'éleveur qui s'approprie le projet. C'est vrai qu'on a un cadre de travail parce qu'on n'a pas le choix, mais après il peut faire des variantes. Et vraiment, on a des trucs. Maintenant, on a des, des projets qui sont euh, qui sont variés et puis euh, qui, qui qui sont. C'est pas toujours la même chose, quoi. les poules curieuses, les poules pas curieuses. Les... Pour une fois, moi, ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est que en fait, c'est les éleveurs qui donnent les solutions. On a tellement de, produ de, de production aujourd'hui où c'est les techniciens qui décident, c'est les techniciens qui donnent les idées. Là, c'est les éleveurs qui nous renvoient le, leur message en disant bah, « Nous, on fait des plantations, c'est dans notre cahier des charges, mais en fait, ça nous plaît parce qu'on est content, parce qu'on a remarqué des choses, et je trouve qu'on retrouve un peu le bon sens paysan. Le rôle d'observateur, des gens qui... Qui, qui, qui ne disent rien, mais qui observent et qui ont plein de connaissances. Moi, tout ce que j'ai appris depuis que je fais ça, c'est des échanges, bien sûr, avec des gens compétents, mais c'est des gens de, du terrain qui, qui m'ont fait des remarques sur des, des choses qu'on qu ne pense pas regarder, parce que quand on passe, on passe trop vite. Et le fait d'avoir des gens qui, qui sont dans leur terrain, qui s'occupent de leurs volailles, et moi, je crois chez nous, et c'est notre moins fort, quelqu'un pour moi qui s'occupe très bien des volailles sera un très bon planteur. Et vice-versa, un bon planteur sera un, un très bon éleveur. Il y a une sorte de fibre, qui est, tu l'as ou tu ne l'as pas, ou alors tu peux la travailler mais c'est plus compliqué et ça c'est euh, euh, très important. On peut, on, on, quand on travaille dans la nature on ne ment pas, hein. si tu apprécies ben, tu travailles bien, si tu travailles mal et puis tu pas bien, ben, tu fais ça mal, donc euh, c'est la vérité quoi. Et moi je dis bien quand j'arrive dans un éleveur, chez un élevage où il y a des, un site, déjà dès que tu rentres tu sais comment ça va être dans le bâtiment, la façon que c'est tenu à l'extérieur, on peut lire sur un, un paysage et je suis sûr que dans le bâtiment, ça sera bien, bien tenu. Si c'est bien tenu, il, il respecte les animaux, il respecte les végétaux.